sur un cinéma de plus en plus attractif, une attraction, quoi, une sortie, parce qu'on a les plateformes, on a tout ça, il y a plein de raisons. Et puis, euh, euh, parler, parler de, de problèmes sociétals, on a l'habitude aux états unis on a l'habitude en Angleterre, on les pays anglo-saxons, en France, on a encore, c'est encore, ça va arriver. Dans quelques années, on pourra parler, être pour ou contre le système, j'espère, et qu'on puisse avoir les portes ouvertes et travailler normalement. Pour le moment, ça reste encore difficile. Parce que, voilà, voilà, quand on a deux étoiles presse sur l'eau des personnes qui, je pense, n'ont pas vu le film ou l'ont vu euh, en diagonale, et qu'on a heureusement, euh, je remercie les spectateurs, 4,3, 4,5 étoiles euh, spectateurs, on se dit, qu'il y a quand même un décalage, il y a quand même un... voilà, bon, ça reste une personne derrière un stylo, mais voilà, donc on n'a pas, euh, pas encore cette habitude, on a dans d'autres pays, et j'espère que ça va arriver.